je pense aussi que ça peut être un film un peu formateur, pour, pour des, des étudiants ou des jeunes chercheurs, de voir euh, voilà, comment, comment se, se passe euh, le travail, ça peut être un objet de réflexion aussi. Ça pourrait même faire partir, euh, partie des archives de la recherche ensuite. Voilà. On ne sait pas ce que va devenir le film si dans 20, 30, 50 ans, il est retrouvé, on, on verra comment travailler les épigraphistes à ce moment-là. Donc le,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 millimètres un, un millimètre moins ici donc t'as un, un crochet mais c'est pas c'est pas contemporain d'inscription parce que non, non. Il est dans l'inscription au niveau de l'inspection face j'ai pas de traces d'outils il y a de la gradine sur les montants des oui. ah, si on, fait fait, si on, on voit bien le il y a aucune trace de couleur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 Parce que finalement, nous, nous étudions les êtres humains, pas l'épigraphie en soi. En fait, ce qui sert de support à une autre inscription là, c'est le relief, un pierre avec la Vierge. Et eh bien, ce support, c'est une pierre tombale qui a été retaillée. Ce qui était sou est souvent le cas, on les remploie re euh, pour faire cette base. Et on voit encore des lettres.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 du marbre, Thierry Après, euh, priori, quelqu'un a quelqu'un Je ne pense pas que ce soit du marbre, ah, mais ça va un calcaire, être un calcaire oui. qui prend le poli. Ah, oui. Il euh, faudra quand ça regarde très où ça peut venir. Ça. À mon avis, c'est le cas-là. Ouais. Mais ça n'a peut-être pas été terminé. Hein non, mais mais non c'est euh, ce que vous disais Clément tout à l'heure. Tu as des furitures dessus, euh, la moulure moyennement, on... ouais. ça. et regarde le, le dessous. En fait, des de gravine d'un bout à l'autre. Ouais. tu marques, Estelle, qu'il y a des traces de gravine sur le cèpe. Sur le, le, faire. le dessous. Ouais. Oui, on a le, on a la fin de l'épitaphe. La pièce en entier, je préfère celle-ci qu'en lumière avant. D'accord. Mais parfois, tu peux avoir des inscriptions qui sont, des, enfin, des pièces qui sont que des inscriptions. Oui, tu vois. Auquel cas, dans ce cas-là, là, là, tu fais. Lumière. Lumière bah, là, très clairement, en fait, ce que ce qu mm -hmm. veut, c'est vraiment l'inscription en elle-même. Donc, euh, je pense que le, le cadre va surtout être euh, défini par, par l'inscription. C'est l'inscription qui, qui va me donner le cadre, en fait.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 Avant de, de créer l'inscription. D'accord Ok. En fait, euh, okay. Voilà, il, y a, il y a les, ah, les, les là, lieux, oui. euh, parce, oui. parce qu'après on se réfère à des lieux. En fait, là, si on ça, dit, tout est localisé. Si on peut après. cliquer sur Original Location et là, en fait, il propose une liste avec les déjà sites qui sont déjà répertoriés. Ok, et nous, on peut et le là, on les créer voilà. séparément. Oui, oui, oui, on peut okay. les créer séparément, ouais. on peut le même. Donc c'est plus simple de les créer Parce que peut avant. Peut-être qu'on va faire ensemble une inscription de presse, par exemple. Très bien, pour, bien euh, sûr, bien sûr. Ouais, je te montre ouais. une image, on la regarde tous et vous ouais. me dites comment on a fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais si l'inscription est ici tout et je n'ai pas la bonne ombre Je dois attendre ah, deux problème. heures non. <rire> non. Non, non, non. non Parce que je, si c'est en un plein, un plein de lumière, je ne peux pas créer des ombres moi-même. Oui, même, oui. Non. et non, mais parfois les sont hyper en hauteur et tu peux pas. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir. Okay. Oui, c'est le R.E. qui était abrégé. Mm -hmm. Oui, tres, en fait, c'est très spasa. Oui, c'est ça, d'accord. C'est le courant. On en a plus souvent très spasa ça. Ça que très spasa. Ah, oui, pas oui, ça. oui, oui. Le S, oui. C'est T, t abréviation, R.E. de R.E. abrégé, mm -hmm. et S, pas ça. En oui, fait, la, là, on a le nom du défunt. C'est pour ça que ce serait quand même intéressant. Et sur l'autre ligne, sur la ligne devant c'est euh, le I.C.J. I.C.J. sire, Seigneur. Moi, je vois un truc cyrillique, mais ça ne peut pas être. <rire> je connais une ligature cyrillique qui est parfaite, mais Exactement. ça ne marche pas là. Alors, attends. Ah oui, quand on la voit comme la ça, c'est horrible. Non, il y a une cassure. Là, ici Non, tu crois pas Il y a quand non, même y a un de... I. Ici, a... oui, ici, a... dé... es... ouais. une... ici, il y a une patte. C'est d'accord. C'est intentionnel C'est un D. Parce qu'en dessous, en le haut, on le voit très bien. Donc là, il y a vraiment une patte. Et là, il y a... Ouais, ici, là, il y des... Et là, ah, c'est un N, écoute on est... on est passé de Oise à Dine. C'est pas pareil. Alors, on ne va pas commenter les 800 comme ça. <rire> je veux bien qu'on fasse toutes les transactions. Ouais, en fait, en... Non, mais en même temps, on peut se faire live. En fait, bien. en fait, a priori, ça, ça serait bon ensemble. Il va Donc, va Donc, c'est toujours ici Oui, oui, c'est bien, okay. bien le bon musée. Eh bien, j'ai fait rire, okay. j'ai. This is what we're looking for. You have 14, yeah. 14 uh, rooms, galleries. Ah, 14 rooms, oh, okay. I okay, okay. <laughs> You have I one. I will show us. Uh, ah, this. Good, very good. Thank you very much. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, it's yeah, yes. oh, here. Thank you very much. <laughs> Today, you know, it's not here, I think. It's, it's antiquity here. Do yeah. yeah. You yeah. Think we can see the, the yeah. lapidary deposits outside. Yeah. You can go there to check. Oh,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 Si un, un, un, un balai aussi, il faut ouais. ouais, savoir tout là, faire en épigraphie balayée, nettoyée, astiquée. Oh oui, à la limite, il pas aller. Il y a encore une très belle ici, la Zavas. Avec les dessins, on voit encore les dessins. C'est quelque chose de commun, pas seulement en Cyprus, mais dans tous les autres places. People take uh, the uh, older uh, materials to build something new. And in Cyprus, uh, we have uh, many uh, examples of uh, this uh, practice. The Venetians are using these uh, tom slums for building the mirrors. And uh, mainly the Ottomans, they are extracting the tom slums uh, from the churches. And uh, uh, for example, they can uh, uh, construct with them a new bridge. Ou quelque like chose J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mises dans l'autre sens. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais elles sont. J'avais jamais vu ça, elles sont en, en relief, les lettres. Elles ne sont pas creusées, elles sont. Euh, oh. C'est 50 mm, la hauteur des lettres longues. 50. 50. Et la largeur est la même. 4. Ouais. Okay. Après voilà. Bon, on va aller voir je te, je te les dimensions. On s'est dit que ce serait bien d'avoir un plan, parce qu'en fait il y a une cinquantaine de fragments en tout qui sont en remploi. Et au moins pouvoir identifier où ils se trouvent les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas un plan à l'échelle, hein, c'est vraiment un schéma pour se repérer et euh, ensuite pouvoir euh, les resituer euh, et faire correspondre les numéros d'inventaire en fait, avec des, des cases sur le schéma dans l'idée d'aider à retrouver une fois qu'on voudra revenir sur le terrain ou même peut-être si jamais on arrive à j'en doute, mais recomposer des dalles d'après les fragments qu'on a là, en fonction de l'épaisseur, du type d'écriture voilà, ça pourrait être, je pense, assez nécessaire d'avoir des bah, toute, euh, toute cette documentation et puis peut-être qu'après on pourra faire un, un plan euh, un peu plus propre à l'échelle euh, sur lequel resituer les fragments euh, qu'on a pu voilà on est passé là, on ne on les a pas vus, et pourtant, là il y en a 17. Alors bien cachés, placés euh, à peu près à 1m50, donc on ne voit pas, c'est à hauteur des yeux, mais en même temps on ne voit pas le dessus de la dalle, donc on ne repère pas les, les lettres euh, inscrites. Mais ça fait partie du, du jeu, vous avez vu la découverte, il y a des lieux où on pensait trouver une dizaine d'inscriptions, bah on en trouve plus que 3. pourtant ils étaient bien identifiés, bien publiés. Et d'autres, bah, pour lesquels c'est n'est pas connu, on s'attend à rien, on s'attend à une et on en trouve 17. Donc ça c'est assez, euh, assez génial. Donc c'était bien que là on, chacun prenne ses marques, sache remplir la fiche de terrain, comprenne la logique pour après être autonome. Et à l'Arnaquin on va se répartir très précisément les, les tâches voilà, pour être efficace et je pense que ça va marcher. pas dans le champ. Hello, Sir John. Hello. Comme je le disais, là, cette première mission, elle est exceptionnelle parce qu'on est tous quasi là, et même, même par en, en visio, mais elle ne se reproduira pas euh, comme ça, ou peut-être une autre à la fin. Et, là, ensuite, on va plutôt faire des choses euh, euh, séparément ou par petits groupes. Um, Sergean, if we plan the summer school in Cyprus, South Cyprus, je uh, comprends que c'est difficile d'avoir un a visa, mais si vous avez le temps de demander d'un visa, si c'est le prochain ou le mois après, est-ce que c'est possible ouais, Les endroits sont Terre-Centre, exclu. Ouais. Syrie, non, on peut pas exclu. Entrer, on peut pas Liban, pas... Arménie-Cilicienne, exclu. Ouais. Chypre, exclu Parce que ah, l'autre solution, non, c'est la Turquie. Terre, c'est chez lui. Attends, parce va. Ah, vas-y, vas-y, vas Grèce, peu de matériel. Ouais. Inutile, on va se tout balader tout inutilement. Constantinople. Oui, c'est chez lui, c'est nous au, au, à Galata. Ben, pardon, du quand c'est de l'Istanbul. Donc, vous comprenez l'autre solution, si ce n'est pas Cyprus, ça peut-être l'Istanbul. Acquérir les données, c'est vraiment le, le niveau premier, premier, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et après, c'est évidemment d'étudier ça sous divers, euh, divers angles. On ne va pas euh, va juste remplir la base de données. Évidemment, il faut passer au niveau supérieur. Ça, c'est très clair. Voilà. Et c'est la fin du projet. Et c euh, ouais, enfin, le projet va bah, jusqu'en janvier 2026, mais les deux dernières années, est oui. vraiment qu'on puisse, bah, qu ait avant déjà toute la documentation et qu'on puisse recouper aussi avec les autres épigraphies. Les aspects de transfert, on reçoit voilà, plus mmh. sur les colloques scientifiques. 2024, je vais t'apporter pas mal des exemples grecs. Ouais. Euh. Sergian, il a déjà pris de l'avance, parce que sa thèse était sur les, toutes les inscriptions euh, euh, génoises de, de Galata, qui était une, une colonie génoise dans Istanbul, Constantinople. Donc, en fait, il, a déjà, euh, il a déjà pas mal travaillé dessus, donc ça va. En ce moment on travaille sur des dalles funéraires, donc des, des pierres tombales. Voilà, il y avait des morts dessous, ça rappelle le, le souvenir d'un défunt, donc ce n'est pas non plus anodin. C'est comme une autopsie de l'inscription qu'on fait sur la fiche. donc on la, on la décrypte, on, on l'ouvre cette inscription, tu vois, on, on en décrit tous les organes. On est aussi passionné par notre sujet, donc on a notre propre émotion déjà personnelle, et voir notre objet d'étude en face, ça, aussi, euh, oui, ça procure une émotion. Une... Alors, euh, j'ai envie de dire une oui. Il y a une joie. C'est quand même un métier qui prend toute notre vie. Parce que si on devient chercheur, c'est parce qu'on est aussi passionné par notre sujet. Et c'est une passion qu'il faut aussi réguler parce qu'elle peut être dévorante et prendre prendre tout notre temps. Pourquoi on va aussi sur le terrain Alors parfois on les connaît sur les livres. C'est l'appréhension justement corporelle et l'échelle humaine. Tu vois, de voir des dalles, de voir leur, leur taille réelle, en prendre conscience par leur propre corps, ça, je trouve ça très, très important. Donc là, c'est tout tout toute l'appréhension, tous les cinq sens quoi, qui, qui, qui travaillent. Euh, ensuite, quand on va faire le relevé, bah, évidemment, on, on écrit parfois on mesure avec nos doigts aussi, nos mains, tu vois, comme ça. Il y a vraiment ouais, les cinq sens, ils sont, ils sont en éveil quoi, quand, quand on va travailler euh, ces objets. Parce que c'est leur matériel. Évidemment, c'est le texte qui nous intéresse, c'est l'écriture. Mais c'est toute la matérialité. Et dans ce sens-là, ça, ça fait appel à, au corps entier. On regarde, on ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec le cerveau. On regarde avec ce qu'on a connu, on regarde avec ce qu'on sait. Il y a des choses que je ne vois pas. Mais pas parce que je n'ai pas la capacité visuelle ou, ou physique de voir, mais parce que je ne connais pas les choses, je n'ai pas la sensibilité. Et la sensibilité, on la développe. En regardant, en cherchant, de... il y a un temps qui est très long. Ce n'est pas le temps de la télé, ce n'est pas le temps de, de Facebook, c'est un temps de poster des choses et de vraiment les regarder. On est là pour les objets, pas pour nous. Ce n'est pas C'est, On continue à faire des réflexions et des hypothèses pour donner une explication à des signes qu'on ne comprend pas complètement. Même à distance de temps, des années, on continue à chercher parfois. Ça revient à l'esprit et on continue. On a besoin de la réponse. C est, c est, mais je crois que ça c'est une condition humaine en général, on ne peut pas laisser des, des espaces vides. Euh, on a besoin de le remplir avec quelque chose, même, même une hypothèse, même si ce n'est pas sûr. La question entre ma tombe, ma plate, et la, la plate, celle de clémence c'est que lui, il a toujours trois, il a de la place laissée, et c'est plus tard, c'est dix ans plus tard, que celle-ci. Ouais. Donc, d'habitude, on les mettait où On les mettait dans les chapelles, on les mettait également dans la nef. Dans la nef Dans la nef, c'était possible. Parce que l'idée est que pour celui-là, on a certainement enlevé quelqu'un, on a fait ça oui. et on a inscrit, voilà, pour le faire, il n'y avait probablement plus de place dans l'église. Ouais. Et donc, pour lui, il y a une place laissée libre, ouais. c'est qu'ils étaient conscients qu'il n'y a déjà plus de place et qu'ils vont mettre quelqu'un dedans, mais ils ne savent pas encore qui. Ça peut être commémoratif, surtout pour des femmes. Les femmes, elles n'ont pas toujours une, une plateforme dedans, mais une de... femme barbe. Non, non, ce que, ce que je veux dire, c'est que quand lui a été enterré, il a, ils ont voulu, il a laissé un testament pour commémorer aussi d'autres membres de sa famille, mais qui peut-être n'étaient pas commémorés avant. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a une concentration de femmes sur les mais deux oui. tombes. Parce qu'il n'y a que des femmes, là. Alors là, là il n'y a vraiment que et, et des femmes. Un homme, et là, il y des a femmes. Un homme, et et je n'ai pas, pas encore terminé, il me reste encore un petit morceau. Mais proportionnellement, on a toujours moins de femmes. Et d'habitude, quand tu as les deux lignes et tu commences sur celle qui est plus proche de la représentation ou de l'extérieur, quelle est la logique que tu trouves C'est comme si... Il y a de tout. Ah. Franchement, il y a de tout. Regarde, Quand tu vois ça ici ah, et ça là, oui, c'est pas amuse. un phénomène d'usure. Hein. C'est que, que là, ce n'est pas fini. Et ce qui m'embête me, plus, c'est que en fait, ce bandeau-là, le bandeau qui est sur le côté, n'est pas du tout gravé ah, comme celui-ci. Donc là, c'est vous qui allez en tirer des conclusions. C'est une autre personne. Attends, autre chose, c'est sculpté, c'est trace, parce que Estelle est arrivée avec une interprétation puis, là. Oui, il y avait une autre effigie en fait. Regarde, regarde, tout ça là, ces traits-là, ils n'ont rien à faire là. Il y avait autre chose, il a surfacé, il a un peu, mais, un peu effacé ce qu'il y avait derrière, mais pas tout. Pourquoi est-ce que l'inscription était là, et les bords étaient complètement ouais, vides Oui, exact. Euh, trois, quatrième ouais. contradiction. Ouais. <rire> c'est un palimpseste. Un palimpseste lapidaire. Je suis en train de vérifier. sans l'ami, avec le numéro, sans le numéro. Ici, il y a des, des traces d'un outil. Le graveur a attaqué la pierre dans ce sens-là. Ensuite, il est revenu graver ici et après, la finition est un petit peu perfectible. Là, cette partie-là est bien faite, mais s'il si avait voulu avoir vraiment une lettre parfaitement, euh, parfaitement bien finie, il suffisait d'enlever en, un petit peu de matière ici. C'est un bloc qui a été a priori euh, donc extrait. Le parment, la, la surface, euh, en fait, avec le type de pierre qu'on qu trouve localement, ils n'ont pas besoin de surfacer le parment. On ne voit pas de traces d'outils sur le parment. il y a uniquement des traces d'outils sur le côté. Ici, les traces d'un outil grain d'orge, les petites pointes de l'outil. Et là, il est venu agir ici, donc on voit l'outil qui mord la pierre et qui s'arrête là, au niveau des pointes. Le tailleur de pierre était sur le côté et a taillé son bloc comme ça. Et on enlève de la matière plutôt en V, de telle sorte que les, les filets qui soient ici soient eux bien droits et que si on a besoin de la poser dans le sol, en fait, le fait que ce soit en V comme ça, quand on pose le bloc de pierre dans le sol, euh, ça permet d'avoir les angles qui, eux, sont bien propres. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. C'est un verbe pour la mort. Au Moyen-Âge, le latin, mais encore plus le français, il y a une variation graphique. Pour un même mot, on peut, on peut trouver... Là, on le voit, là, le mot âme, il peut s'écrire arme. En fait, l'orthographe n'existe pas, d'accord Il n'y a pas d'orthographe, il y a des graphies. Et c'est très difficile, notamment quand on crée un dictionnaire du français du Moyen-Âge, c'est qu'il faut rentrer toutes les variantes. De. Point. Grâce Oui. Espouse Oui, excuse avec un beau Z là. Yeah. C'est très euh, français d'outre-mer. Ah. Ouais. ok. comme c'est là Non, le, la forme, un, un Z dans le mot espouse, ah. je Ah, ok, ok. Euh, point 2 euh, deux. deux. Non, bon. Messire, messire crois, Pierre, euh, euh, Léglé ouais. qui, Trespassant passants, A, je ne sais pas, ça, pas il me, comme passes, les autres ex hein. oui, ah, ah. X, V, A, ah, I, I, I, I, Donc, 18. I O, R, S. Le 18e jour. Oui. oui. Mais les jours, c'est I-O-R-S. Est-ce que tu veux. Oui. oui. Est-ce que tu euh, vois euh, une Y euh... Non. Y Non. Eh, non. I-O-R-S. Oui, OK. Euh, deux. C'est oui. ce soit A. Oui. Là, t'as une Davril. Oui. Ah, okay. tu as, as, as le V okay. dans le A, okay. c'est conjoint. D'avril, euh, c'est l'an. tu as, as le, le tilde v. pour le N. Deux, M, -c, c, C, C, X, L, V, I, I, I, ouais. de. de Christ peut-être. Oui, oui. Euh, oui. Ouais. C'est E, ouais. A, I, T. Oui. L'arme amen. Voilà. Okay. Là, ces pierres sont, sont très normées, c'est-à-dire qu'on dit d'abord euh, ICJ, on parle de, de la position du défunt dans la tombe, l'état actuel, c'est un présent, il, il est dans la tombe. Ensuite, on parle de son, de son passé, c'est-à-dire du moment où il est mort, et on va donner la date, là on est vraiment dans le passé, il est mort. Parfois, on nous raconte un peu sa vie, euh, quand il y a un peu plus de place, quand c'est moins codifié, quand c'est des personnages importants, un évêque, un prince, quelqu'un qui a occupé une, une place, on va donner sa fonction, des, euh, des adjectifs qui le qualifient, euh, qui le mettent en valeur. Et puis, eh bien, le, le, la dernière, euh, il y a trois parties vraiment dans ces épitaphes, la dernière partie, c'est de l'avenir, c'est dans l'au-delà. Hein. On confie son âme à Dieu, mais pour le, pour le salut euh, éternel. une idée générale hein, ce, sera, ce sera mieux ok on te suit pour, pour voir ça faudrait il faut mieux commencer par -hmm. là De salle, ça te faire des photos de murs, oui. tu vois un type des, des plans larges, des, des murs que je. je ça c'est juste pour nous, pour, pour aussi documenter la manière dont c'est mis en scène. Ça bon, peut être regroupé. Tu me dis si je t'en dans, 3, dans, 3, dans oui. ça va. Okay. Comme ça, même celles qu'on n'aura pas prises en photo, on les aura aussi quand même sur, sur d'autres trucs. Vous voulez faire ce matin, je ne fais pas des bétails. À chaque fois, je suis... Ouais, non, non, ça suffit.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 ne pas me prononcer en ce moment parce que là, je suis sous l'effet des, des premières impressions. Tu vois, et c'est l'enthousiasme qui me fait penser à toutes sortes de choses. Il peut y avoir une connerie qui passe par ma tête et après, et je vais regretter de l'avoir prononcé devant la caméra. Tu vois, <rire> le dos des en général, on coupe l'église. On a huit scènes. On a la moitié avec... Euh, ça, ça dépend vraiment. Et après, tu as l'ascension là, au-dessus de l'hôtel. Et tu as la crucifixion de l'autre côté. Donc, normalement, dans une église biseptime, là, tu dois avoir la crucifixion. Ce qui est extrêmement étrange, c'est que là, tu as le, une partie du programme iconographique de l'autel. Quand tu vas entrer dans le sanctuaire, tu vas avoir le Christ et la Vierge. Sauf que la Vierge, elle doit être là, et le Christ là. Donc, ils sont en quelque sorte inversés. Comme si tu portais la chemise à la Il y a un syncrétisme, pour faire plus simple, un syncrétisme entre l'art byzantin et l'art occidental. L'art occidental il est perméable, il n'y a, a pas des règles extrêmement strictes. Il, est, il y a une certaine souplesse, mais il y a également certaines voilà, règles qu'il a. Il a des habitudes qui s'est formées. Il va mettre certaines scènes les unes à côté des autres. Par exemple, comme le cycle de, de le chemin de la croix alors que l'art byzantin, il est vraiment figé, il est très strict et c'est comme une poésie codifiée et euh, il est focalisé sur ce qu'on appelle le Caorton, les douze fêtes de l'église. Et là on voit que les douze fêtes de l'église byzantine et euh, le chemin de la, les scènes du chemin de la croix sont mélangées. C'est-à-dire que dans certains points de vue, quand ils sont dans l'église, c'est comme ils ont franchi euh, l'iconostase. Ils sont passés l'iconostase et les représentations sont dans la bonne position de derrière. Et ça, d'habitude tu vois ça sous, euh, sur les entrées latérales, les théories sangs. Jamais dans une telle position. Là, ce que tu peux avoir, si chez l'iconostase, ça peut être une inscription que de, de Ktétor mm. ou, ou autre chose, peu importe. Tu peux avoir, tu peux avoir, tu peux avoir le Mandilion. D'ailleurs, il disait qu'il y avait un mandilion quelque part dans, la, oui. dans le livre, et je me demande il est où parce que n'ai pas vu le mandilion. C'est le mandilion, c'est la représentation du oui, oui, oui. Christ, Christ de le... Normalement, ça doit être la naissance de, de Marie. C'est si parce que est... Jésus on va le laver. Oui, on ou va le laver. Oui, et pour Jean-Baptiste, Jean même chose. Donc ça doit être le... naissance de Marie et à côté. À côté, je ne je peux pas encore dire, je n'ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. La logique étant que là, on a un latin, là, on a un grec. Il y a deux moitiés de l'Église, c'est complètement... Prime ici, c'est euh, la peinture murale, et puis à l'intérieur des scènes qui sont représentées, on a un peu d'écriture. Mais effectivement, c'est pas l'écriture qui, qui prend euh, toute la place. Elle, elle s'intègre, c'est des légendes de scènes, c'est des noms de personnages, elle s'intègre dans l'image. C'est vraiment étonnant, je disais à sa base, je ne sais pas si j'ai dit à toi, Estelle, c'est que je vois dans les intrados. Des énormes espaces vides jamais utilisés, alors qu'on devait avoir non. des sang. D'habitude, dans les entra tu vas avoir toujours beaucoup de sang, une agglomération. Une interruption. Et Vous euh, avez on... vu l'église Alors celle-ci est fermée, on en a oui. eu d'autres. en oui. voiture, oui. ce qu'on oui. oui. oui. oh, est là. Tu veux qu'on essaye de voir dedans ce qui se passe mm -hmm. Là, je pense qu'il y avait un higfuit aussi, là, comme une personne qui est passée par ici. Là, on en voit encore. Et puis là, il y a du grec. Là, il y a des caractères latins encore. Est-ce qu'il y a une autre an ici Il y a une But it's Oui, miles from Mais Do à know? environ you, know. 6 if d'ici. Vous savez si nous avons besoin d'un clé pour entrer priest l'autre is not here n'est pas ici dans la chœur, Merci beaucoup d'être venu de Russie. Non, de la France. France Oui. Yes. Vive la France Bye Bye, -bye. Bye, -bye. <laughs> des détails naturalistes qui sont vraiment incroyables, comme la veste qui bouge avec le vent, le à droite les détails végétaux, le visage qui est très doux, c'est une chef d'œuf. mieux mieux in situ, face aux objets ah, Bien sûr, je pense qu'il n'y a que là qu'on peut, qu peut vraiment comprendre euh, toute la logique des choses et aussi s'imprégner d'une ambiance dans une église, peu éclairée, euh, éclairée à la bougie, Surtout quand on a des lettres sculptées, évidemment, ce jeu de lumière, il est, il est très important. Elles étaient certainement peu éclairées, en fait. On ne devait pas bien les voir. Parfois, elles étaient rehaussées de peinture. Donc, on voyait, il y avait de la peinture dans les lettres, ou même du mastic noir pour faire ressortir ça. Merci. Merci, Amélia. Merci. Bonne journée. Maintenant, vous allez où c'est OK Take care. Bye bye Bye bye, bye, bye. La rencontre est essentielle, sans ces, ces personnes-là, qui nous ouvrent les églises, qui nous expliquent aussi toute l'histoire. On ne peut pas faire notre recherche, et en même temps ils ont besoin de notre expertise. Il y a des... Il y a des... Ce serait, ce serait côte à côte Oui, en fait, ça, ce serait la suite. de ouais, sur deux, longues, deux, deux, deux lignes, oui, ce serait le J. L'affiche, je peux voir le texte transcrit. Oui. Ça peut être même ainsi C inversé. G Gist, vous avez vu le S Oui. Gautier. Gautier. Gautier. Gautier ou Gautier Gautier. Gautier. Gautier. Maybe at I.R. Gautier. Gautier. Voilà. At Attendez, me... est-ce que je peux me mettre derrière pour vous euh, aider On va la coller colle derrière, je pense. Euh, on compte ce qu'on fait quand il met la 3 pouces. Là, tu tires chez toi. Là, ça va. Là, bon. Alors Là, je, je suis totalement serein. Ouais. On peut... Encore un petit peu. Oui. Les trois pierres tombales étaient dans l'église. Elles ont été déplacées dans ce espèce de petit garage juste à côté. Elles étaient euh, euh, retournées, donc on ne les voyait pas. On a dû tourner les pierres, qui pèsent des, des centaines de kilos, pour, pour pouvoir voir les inscriptions. Et il y a bien des inscriptions derrière les pierres retournées. Et là, le, le prêtre nous expliquait qu'il est en train de, de faire un petit livre sur l'église, sur l'histoire de l'église, et justement, il lui manque cette partie latine. Donc on fait un échange de, de données, on va dire, et on va lui transmettre évidemment toutes nos, toutes nos, nos recherches et les images. C'est peut-être byzantin, peut-être même pas latin. Ça, c'est vraiment une chance. Ah ouais. Ouais. Belle matinée. Hein? Uh -huh. Thank you very much. Thank you. Thank you for everything. Have a nice trip. Oh, yeah, and thanks. please uh, send you everything. Send everything, please. Yeah, yeah. Okay, Wonderful. that's good. See you later. Thank yes. you. Have a nice trip. Bye bye. Thank bye bye. Thank you. Bye -bye. Hello?